Annyeong. cette vidéo va être un haul de produits coréens donc de produits k-beauty mais cette fois ci je vais tester un nouveau site qui est Stylevana si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse eh bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine Stylevana c'est un site dont on commence à parler de plus en plus et j'avais vraiment envie de tester sauf petit bémol il ne livre pas en suisse oui. Ils livrent en France notamment mais du coup bah pour moi c'était un peu compliqué de tester le site comme une personne lambda et finalement en fait ils m'ont proposé un partenariat c'est donc pour ça que j'ai un petit carton de produits produits que je n'ai pas pu choisir donc c'est vraiment un peu en mode surprise alors j'ai déjà vu ce qu'il y a dedans et les produits sont vraiment pire cool c'est des trucs que j'adore et j'ai trop hâte, je te donne mon avis à la fin et c'est parti et puis au passage j'ai aussi un petit code promo pour toi donc n'hésite pas si jamais tu veux passer commande pour faire des petites économies première chose que j'ai là c'est un produit teint, et genre tu connais euh, mon... c'est une relation d'amour et de haine à la fois, moi les produits teints, genre en général ça, ça marche pas, c'est genre la catastrophe, et là donc c'est un cushion de la marque Hamish je me suis dit ok ça peut être un gros fail ou pas, en général bah en fait c'est celui que j'ai là alors il est peut-être un chouille, mais vraiment un chouille trop foncé pour moi parce que moi je suis blanche, enfin je suis pas blanche je suis transparente plutôt, là j'ai juste le cushion j'ai pas de concealer ni quoi, j'ai juste quand même de la poudre qui est blanche juste parce que en fait avec les lumières que j'ai, avec mon éclairage pour youtube, je brille donc j'évite l'effet de la facette, il a une couvrance moyenne je dirais parce que là j'ai encore une zone un peu rouge à cause de boutons un peu ici aussi et ça ne les couvre pas totalement, on voit toujours à travers mais sinon le rendu est vraiment très très bien parce que moi en général ça se voit tout de suite à 15 km que j'ai un truc sur la peau et là ça ne le fait pas donc bah, comme tous les cushion, en fait tout simplement si tu ne connais pas, mais je pense que tu connais c'est en fait, donc ça se présente comme ça tu as une espèce de petite éponge que je n'ai pas utilisée parce que moi utilisé un beauty blender mais ce qui est sympa c'est que l'éponge elle n'est pas totalement ronde, elle, elle a un petit triangle au bout donc c'est hyper bien pour l'application et puis donc ça se présente comme ceci, tu ouvres et tu as une éponge, derrière il y a le fond de teint donc il y a le produit teint et tu tapes dessus ça se prend donc dans ton éponge ou dans ton petit truc comme ça et tu viens ensuite l'appliquer donc c'est vraiment très très bien aussi pour le transporter c'est assez génial et donc justement comme je te l'ai dit pour moi il fonctionne très très bien je suis contente, premier cushion qui fonctionne bien sur moi je tiens à le dire et puis donc ça vient comme ça donc tu as le cushion qui est là avec déjà un petit truc de produit dedans et ensuite ça vient avec la recharge donc tu as un peu deux fois le produit en un si on peut dire ça comme ça et après tu n'as plus qu'à acheter la recharge à chaque fois ou alors acheter une recharge d'un autre produit mais tu as déjà une boîte et puis juste petite parenthèse parce qu'il faut toujours la faire le packaging qui est vraiment j'aime bien bon, ça fait rose gold et j'adore parce que ça fait une espèce de, ça fait des formes un peu cool géométrique et pire classe et pire beau ensuite on continue toujours en make-up parce que oui il y a pas mal de produits qui sont maquillage et je suis assez contente parce que d'habitude j'ai toujours sur les produits soins et pas forcément make-up donc euh, je suis assez contente d'avoir du make-up pour celui-ci donc c'est un multi lip crayon et honnêtement j'ai pas encore regardé parce qu'au début je m'étais dit quand j'avais ouvert ça genre hier vite fait pour voir ce qu'il y avait dedans, je m'en suis pas rendu compte mais en fait je crois qu'il y a bien plusieurs couches de crayon à lèvres avec différentes couleurs, donc on va voir ça ensemble ok donc ça se présente comme ça, c'est trop petit, oh non c'est trop cool trop cool tu sais à quoi ça me fait penser, et je sais pas si t'avais ça aussi, mais à l'école, tu avais genre un crayon avec plein de petites gommes à l'intérieur. Et ensuite, genre, t'en mettais une, puis ça revenait devant et tout. C'était exactement le même genre de système. Et j'aime trop ces rouges, et j'aime le rouge. Ouais, celui-là, il est plus un peu plus rosé, rosé-rouge. C'est pas mal comme invention en fait. Parce que c'est tout petit et t'as plein de couleurs avec. Et celui-là, c'est un peu plus. En plus finalement c'est les couleurs que j'utilise tout le temps donc dans tous les cas ça ne peut pas me déplaire mais j'aime trop le concept c'est la première fois que je vois un truc comme ça c'est assez cool honnêtement franchement t'as quatre couleurs là dedans je pense que vu le prix c'est tout bénéf et finalement bon tu peux dire oui il n'y a pas beaucoup de produits mais finalement qui a déjà terminé un rouge à lèvres qui a déjà terminé un rouge à lèvres j'aimerais bien de savoir dans les commentaires s'il vous plaît tony Molly, je pense qu'on ne présente même plus cette marque et ça c'est un produit qui est assez phare je pense que là rien que la forme ça doit déjà te dire quelque chose c'est donc un eyeliner celui-ci il est brun et en fait ce que je trouve tellement cool c'est qu'il y a la petite brosse qui est là et c'est le genre de petite brosse que j'adore je suis fan de ces petites brosses là donc clairement même si j'utilise pas le produit j'utiliserai la brosse et donc ensuite tu as à l'intérieur le produit, donc celui-là il est brun, c'est un peu un eyeliner en gel, je suis une vraie crotte en eyeliner, en plus avec ce genre de brosse là c'est relativement facile à manier, on verra, en tout cas c'est pire cool et surtout rien que pour la brosse, moi je kiffe la brosse, oui la meuf tu lui offres un produit mais en fait c'est la brosse qui l'intéresse. Tu sais. Ensuite nous avons une palette de maquillage de la marque Chica Ichiko j'avais déjà testé des produits soins de leur marque, j'avais bien aimé, je trouvais ça cool, et donc là c'est une palette, encore une fois une palette avec des couleurs que je mets tout le temps, que j'adore, qui est simple à utiliser, c'est donc une palette avec des bruns et des roses et c'est trop bien je me demande juste la pigmentation parce qu'il faut savoir que les produits asiatiques enfin surtout japonais et coréens la pigmentation elle n'est pas du tout pareille que les marques par exemple Urban Mickey ou comme ça ça n'a rien à voir tout simplement parce que généralement les asiatiques ont plutôt des styles qui sont doux, estompés et ce genre de choses et c'est pas genre le monstre truc de couleur. disons que c'est pas parce que c'est pas pigmenté que c'est de la mauvaise qualité, c'est juste parce que c'est voulu en général et là ouais, c'est très doux, les fards à paupières sont pire doux, mais ça a l'air de bien s'estomper, donc ça c'est assez agréable, ça va être facile à travailler. Ils sont très très peu pigmentés, mais justement aussi si tu es débutant avec le maquillage, je pense que c'est très bien. Je t'assure, ça t'évite les catastrophes et c'est beaucoup plus facile à manier. Et là ils ont vraiment l'air de bien glisser sur la peau, donc c'est vraiment top. Prochain produit, le produit qui fait battre mon petit cœur c'est des paillettes. Je peux pas genre tu me dis paillettes, moi c'est genre un des trucs que j'adore, je kiffe ça, je pourrais genre me badigeonner le corps avec, je sais pas mais. Donc celle-ci, ça vient de d'une marque dont je ne connais pas le nom. Ça me fait marrer parce que ah voilà, c'est McQueen, mais bien sûr McQueen. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que c'est McQueen New York alors que c'est made in Korea, tu sais, t'es là ok c'est pas grave, J'avais, bah j'ai toujours d'ailleurs j'ai un rouge à lèvres de cette marque là que j'aime beaucoup, qui est très très pigmenté, très in your face, you know, mais qui est vraiment bien, et donc ça c'est des petites paillettes qui se présentent comme ça, ça me fait vraiment penser à des produits de style là, je crois que c'est ça la marque, j'ai l'impression que c'est le même genre de packaging, c'est très léger, mais ça va bien pour des looks sur les yeux et tout, tu sais à quoi ça me fait penser, je pense que je dois avoir un dupe de ça, J'en ai un, c'est un produit de Peripera, c'était la collection ASMR, je pense que c'était une édition limitée donc à mon avis c'est pas possible de l'avoir, je veux juste voir si c'est pareil. Ouais c'est quasi pareil. C'est vrai que celui-ci est un tout petit peu plus rose et celui de Stylevana est un tout petit peu plus violet. Très joli. Et la texture est pas la même, mais bon bah les paillettes sais-je kiffe donc pas de soucis. Et puis pour terminer, le seul produit skincare qu'il y avait dans ce petit colis-là, et franchement il pouvait pas faire mieux. Je sais pas si tu connais la marque Iunique, qui est une très bonne marque, que je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de tester. J'ai un produit qui attend qu'il soit utilisé parce que j'attends de faire finir un autre produit. Parce que voilà. J'aime pas commencer 15 milliards de produits après ça la galère pour la peau et tout bref il y avait un produit que j'avais vraiment envie de tester c'était les sérums et là tout simplement c'est un petit kit un petit kit de test avec à l'intérieur donc tu peux l'ouvrir comme ça il y a justement les trois petits sérums pour tester et ça je trouve absolument bien parce que pour tester il faut quand même qu'on se le dise la dose est assez grande donc je pense que tu en as largement assez pour faire bien assez de temps et pour être vraiment sûr de bien tester et de voir lequel fonctionne le mieux sur ta peau, donc j'en ai un, celui-ci donc au à la rose et au galactomis, je sais que c'est très très bien pour unifier le teint de ta peau, donc ça c'est pas mal, d'ailleurs j'ai une essence aussi actuellement de coseris que je suis en train d'utiliser pour quand compter un peu encore des cicatrices de boutons et ce genre de choses pour vraiment essayer d'améliorer tout ça, et en fait les galactomis ça vient je crois sauf erreur de levure, de saké, ensuite donc un au propolis, là comme ça je me souviens plus exactement des bienfaits de cet ingrédient là, et finalement au tea tree qui est assez bon pour l'acné et pour pour Réduire les inflammations. Le truc en fait, c'est que ces sérums, pourquoi est-ce qu'ils sont très très bien Ils sont pas excessivement chers, mais rien que le packaging, ça fait très très premium. Ils sont dans un truc en verre et ça donne pire bien. Enfin, généralement, ce genre, quand as un produit qui ressemble à ça, généralement, il coûte plutôt autour des 50 dollars qu'autre chose. Hein. Mais là, à c'est pas du tout le cas. Ils sont vraiment basés avec des ingrédients naturels. Il y a un youtubeur qui est très très concentré sur, enfin, qui fait beaucoup de vidéos sur les ingrédients des produits, etc., qui adore cette marque là. C'est pour ça que j'ai tellement hâte de pouvoir les tester et honnêtement, quand j'ai ouvert et que j'ai vu qu'il y avait un trial kit, j'étais là ok non mais ça pouvait pas être mieux c'est trop bien et d'ailleurs en fait bah, ce youtubeur là moi, je pense j'en ai déjà parlé de temps en temps à l'arrière de ses vidéos il met les produits qu'il préfère et en l'occurrence il y a souvent je crois que c'est celui ci qui met souvent à l'arrière donc à mon avis ce petit produit il est pas mal du tout et franchement je te redirai ce que j'en pense, ça je le fais plutôt sur mes stories instagram donc si jamais tu veux aller checker je poste aussi pas mal de looks donc si jamais petit instant pub donc si je dois donner un premier avis sur style bon il faut déjà penser juste garder en compte que bah évidemment j'ai reçu ce paquet là avec un partenariat c'est pas moi qui ai pu tester comme un utilisateur lambda si on peut dire ça comme ça mais honnêtement j'en suis très satisfaite les produits qui sont là honnêtement aucun problème lors de la livraison, c'est des produits de bonne qualité il n'y a pas des faux produits, ils sont vraiment bien, c'est une sélection de produits de malade j'ai aussi vu quelques personnes qui avaient commandé sur ce site de manière personnelle et qui trouvaient que c'était très bien, les prix sont aussi relativement bas donc franchement hésite pas à les checker et redis moi ce que tu en penses, si jamais tu as des questions sur ce site hésite pas à me les dire en commentaire, je verrai si j'ai à y répondre et sinon tu peux aller regarder une autre de mes playlists sur la cape beauty ou aller regarder une autre de mes vidéos allez salut